Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parle de ce que les femmes veulent vraiment au lit. Alors, est-ce qu'elles veulent que vous sachiez tout faire, que vous les maîtrisiez, que vous gériez, que vous garantissiez un orgasme Non. Scoop, ce n'est absolument pas ça que les femmes veulent. Je pense que beaucoup d'hommes ont cette croyance que les femmes veulent que les hommes assurent, qu'ils savent ce qu'ils font, qu'ils puissent gérer et qu'ils voilà, aient la technique. Mais en vrai, chaque femme est différente. Et non seulement chaque femme est différente, mais chaque femme va être différente selon le moment de son cycle menstruel. Donc quelque chose qui va marcher avec une femme ben ne va pas marcher avec une autre. Et quelque chose qui va marcher avec une femme ne va pas marcher selon les semaines de son cycle menstruel. Donc globalement, les techniques, ça ne peut pas fonctionner. Donc, qu'est-ce qu'une femme veut vraiment Une femme a envie qu'on la comprenne a envie qu'on lui pose des questions, a envie qu'on qu fasse attention à son désir, à elle. J'ai tellement, tellement de femmes qui me disent « j'ai l'impression qu'il ne fait pas attention à moi ». J'ai l'impression qu'il est tellement dans sa tête à essayer de faire bien qu'on passe à côté de la connexion. J'ai l'impression qu'il fait de manière mécanique. Moi, ce qui me frustre le plus dans la sexualité, c'est qu'on n'est pas connecté. C'est qu'on passe à côté de ce partage, de cette intimité que j'ai tellement envie de vivre. Donc, si vous faites l'amour avec une femme, toutes les techniques, le comment je dois faire, le oh mon Dieu, la panique sur la logistique et le comment, vous le prenez, vous le mettez dans un petit sac, vous le fermez et vous le mettez sur le côté pour que votre attention soit libre, pour pouvoir la mettre sur cette femme qui est en face de vous et lui demander de quoi est-ce que tu as envie. Si elle ne sait pas, vous pouvez demander est-ce que tu as envie d'une caresse plus légère Poser une question à laquelle elle peut dire oui ou non. Pas une question à laquelle il faut qu'elle réfléchisse. réfléchisse. Est-ce que tu veux plus léger ou plus fort Non, ça c'est une question compliquée parce que du coup il faut réfléchir à ce que je veux plus léger ou plus fort. Juste, est-ce que je veux plus léger Oui, non, j'essaie. Poser des questions. Et explorer son corps. Combien de femmes me disent « mais j'ai tellement envie qu'ils prennent le temps de toucher mon corps avant d'aller à mon sexe ?» On ne touche pas le sexe d'une femme avant que la dite femme soit pleinement excitée, avant que limite ce soit elle qui amène votre main à son sexe, elle a envie que vous la fassiez désirer, que vous la fassiez anticiper. Il y a tellement de femmes qui me disent dès que j'offre un peu, voilà, j'ouvre la fenêtre de possibilité de sexe, mon mari il me saute dessus, il est prêt et tout de suite il veut me pénétrer, et ben moi du coup ça ne me plaît pas trop et donc j'ai de moins en moins envie. Soyez l'homme qui attise le désir de la femme. Plutôt que l'homme qui a faim et qui en manque et du coup qui saute dessus et qui euh, se nourrit très rapidement. Mais du coup, ça crée un cercle vicieux. Donc, ce que les femmes veulent au lit, elles veulent votre pleine attention. Elles veulent qu'on les fasse désirer, qu'on les fasse anticiper, qu'on prenne le temps pour leur corps. C'est ça au final qui va les faire jouir. Et jouir c'est beaucoup plus que juste l'orgasme, c'est l'expérience pleine de vivre la sexualité de manière jouissive, dans la joie, dans le jeu, dans la légèreté, de manière épanouie. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a inspiré. Laissez des commentaires, posez-moi des questions, je suis là pour y répondre. C'est mon plaisir de faire ça. Inscrivez-vous, suivez-moi pour ne rien manquer des prochaines vidéos et je vous souhaite une très très belle journée.